Tout le monde m'a dit, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre week-end. Alors, tirage sur Albert Bourla aujourd'hui. C'est le PDG des laboratoires PFI. Et donc, suite aux révélations, ce qu'on a appelé en fait le PFI Gate, eh bien, est-ce que ce monsieur pourrait avoir des ennuis Et puis, surtout, est-ce que toute la campagne de Vax avec le PFI pourrait être arrêtée Alors, concernant les détails du PFI Gate, je vous engage à les regarder sur Internet... Hein. C'est plus facile que de vous raconter toutes les soirs. Disons simplement que le sous-traitant qui a en fait testé l'efficacité du Vax, donc sur, sur des cobayes, on va dire, hein, eh bien, n'aurait pas respecté certaines règles de procédure. Enfin bref, il aurait truqué les résultats. Bon, voilà. Au plus de, dé de détails, pardon, regardez sur le net. Je voudrais me concentrer sur ce fameux Albert Bourla. On va voir s'il sort, voilà une carte qui vient de tomber, qui est le valet de pique. Bon, Alors ça peut être euh, les mensonges, mais ça peut être les ennuis pour ce monsieur, on va voir. Donc on va voir s'il si va avoir des ennuis, parce qu'en fait, il faut vraiment poser des questions très précises, si on va avoir des réponses, hein. sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'omerta dans les médias. Ce qui rend et, évidemment... le la révélation de la vérité très très difficile très très difficile mais on va voir si quand même il peut avoir des ennuis donc on va faire neuf cartes donc Albert pour là voilà alors bon il peut sortir en voie de chaos ça c'est pas impossible ok il y a bien effectivement des surprises, mais euh, il est tellement riche, cet homme-là. Il est tellement riche que, que je le vois pas trop dans les ennuis, quand même. Il y a quand même un, une espèce de, de retard ou de blocage, mais ça risque de prendre du temps. Alors ça, ça peut être la FDA, parce que j'ai pas de, de, de personne. Mais comme c'est la FDA, vous savez... Hein, Fédéral Drug, euh, je ne sais plus quoi. Euh, c'est en fait le, le, le bureau euh, qui donne en fait l'aval pour toutes les mises médicaments, etc. sur le marché. Hein. Et on pourrait la symboliser donc par cette carte-là. Excusez-moi, je ne suis pas très concentrée aujourd'hui parce que euh, j'essaie de, de, de, de me concentrer sur mes ressentis. Euh, et du coup, je n'ai plus le sigle en tête. Hein. Enfin, c'est FDA. Et donc, j'ai vraiment l'impression que, que c'est ici. Mais je suis embêtée parce qu'il y a une espèce de rapport de confiance ici, là, entre ce Albert Bourla, donc le, le PDG du laboratoire PFI, et donc cette espèce de, donc de, de, de fédération hein, qui est très, très, très importante, puisque en fait c'est eux quand même qui ont la décision finale par rapport à la mise sur le marché, encore une fois, de médicaments ou de vax, ou de tout autre produit relatif à la santé. Et pour moi, ils sont ici. Et là, ma foi, il n'y a, a rien qui se passe. Et donc moi, je n'ai pas l'impression que, en tout cas dans un premier temps, que malgré finalement une espèce de surprise ici qui est arrivée, j'ai pas l'impression qu'il va être vraiment, vraiment inquiété. Il y a bien, vous voyez ici, il y a bien des questions d'argent... Bon, des questions de projet ou de, de brevets, hein, je pense que c'est ici. Pour l'instant, non. Par contre, à la fin, on a quand même une espèce de blocage. Mais c'est comme si ça mettait du temps, quand même. Donc, on va essayer de creuser par là. Parce que ça, quand même, ça se termine quand même par le 9 de chaos. Mais je ne le vois pas dans les ennuis. Hein. Pour l'instant, ça me parle plutôt d'argent. D'argent et ici, de rapport de confiance, hein, là et là. Il a des, des connexions puissantes, ce monsieur. Hein. Il est là. Hein. Des connexions très, très puissantes. Et énormément d'argent. Bon. Alors, évidemment, euh, avec ces deux choses-là, eh bien, on peut faire taire les journaux et puis faire taire euh, les personnes qui veulent révéler la vérité. Alors, on va essayer de voir quand même dans le futur, donc, euh, on va dire vers la fin d'année, mais plus plus que le mois de novembre, un peu plus tard que ça. Si quand même, euh, il pourrait avoir des ennuis. Donc on va continuer par là, parce que dans un futur proche, moi j'ai pas l'impression. Alors il y a quand même un changement, un renouveau. Ouais, bof, hein. bof. Hein. Pour l'instant tout va bien pour ce monsieur. On ira regarder après avec un autre jeu. Je vais faire attention à que vous voyez bien les cartes ici. Sinon, je vais avoir encore des gens qui vont râler. Alors, je ne regarde pas forcément toujours la, la caméra quand je tire les cartes. Ouais. Bah écoutez, bof, hein, non, moi, je ne vois pas inquiété pour l'instant. Hein. Non. Bon, on va redemander différemment. On va quand même voir si, euh, même si lui, s'il n'est pas inquiété, si quand même... Parce qu'il peut toujours dire que, euh, comment dire, il peut dégager sa responsabilité, si vous voulez. Mais on va quand même voir dans ces cas-là, si les révélations sur ce, euh, sur ce labo qui s'appelle Ventavia, donc qui a sous-traité hein, pour euh, PFI, on va voir donc si les révélations peuvent quand même entraîner l'arrêt du vax. Hein. C'est vraiment deux choses différentes, hein. Bon, de toute façon, le Albert Bourla en question, il est tellement riche, je vais vous dire, que le cours des deux dernières années, là, il a tellement grangé de milliards que, voilà, quoi. On ne voit pas trop ce qui pourrait lui arriver. Mais est-ce que quand même tout ce... Euh, alors, on ne va pas dire ce battage médiatique, parce que c'est vraiment au compte goutte mais est-ce quand même que ce Pfigate pourrait entraîner l'arrêt du vax hein, C'est vraiment deux choses différentes. Alors là, on a quand même une coupe qui est un peu différente. Neuf de pique, dame de carreau. Ouais, ça peut être quand même, effectivement, une mauvaise surprise pour la continuité euh, du vax sur le marché. Mais on va regarder. On va faire un tirage en croix, là. Donc, est-ce que le, les révélations, donc, peuvent quand même entraîner l'arrêt ouais, Toujours les questions financières, hein. Ça, c'est les secrets. Oui, mais... Ouais, le problème, c'est qu'il a des soutiens ici. Il a des soutiens. Il y a trop d'argent en jeu. Pour l'instant, je ne le vois pas arrêter, moi. Alors, dans un premier temps. Hein, c'est. Dans un premier temps, non. Argent, argent, soutien, secret. Donc, euh, bon, non. Euh, alors, un peu plus tard. Toujours pas. Ah, là, on a quelque chose qui commence à arriver. Quand il y a la, la, la dame de carreau, c'est pas bon. Ouais, ça reste de mettre du temps quand même. Ouais, bof. Ah, OK. Ouais, je comprends. Ouais. Ça, c'est le peuple. Hein. Encore quelqu'un d'autre qui arrive. Pour l'instant, je vois une certaine méfiance de la part des gens. On a ici des organismes étatiques qui commencent à entrer en scène. Une initiative de ce point de vue-là, ouais, mais bon, c'est pas mauvais, mauvais, hein. Ça risque de mettre du temps. C'est bizarre, hein. On va voir avec le Béline ce qu'il dit. Alors, on va reposer la question. Est-ce que les révélations, donc, enfin, par rapport à ce fameux labo Vantavia, là, qui a mal fait son travail, peuvent entraîner l'arrêt euh, du fi J'ai quand même deux jeux qui me disent que, bof, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça m'embête quand même. Alors, j'ai bien les questions de maladie et de stérilité. Ok. Bah, on va peut-être regarder avec la coupe. C'est pas mal, ça. Alors, maladie, stérilité, on peut y voir deux choses. Si on considère que c'est effectivement le, le virus, ça voudrait dire que le puits n'a aucune, aucune incidence. Bon, bon, ça, on le savait déjà. Hein. C'est du pipeau, tout ça. On le savait déjà. Alors, par la suite. Il ouais, y a quand même la grâce, hein. C'est-à-dire que malgré le fait que tout ça soit trafiqué, euh, faussé, manipulé, ma foi, il y a quand même une protection de ce niveau-là. Ouais, donc, c'est pas bon tout ça. Regardez, j'ai quand même les honneurs. Hein. Les honneurs qui sont bien en relation avec les histoires de, de santé, ici. Et la paix. Il hein. y a trop de protection dans cette histoire. La famille, c'est tous les gens qui sont euh, qui sont ensemble, ça. Hein c'est une espèce de famille euh, entre gens riches, euh, voilà. Il y a trop de choses. Alors, dans un premier temps, en tout cas, hein, ça, c'est ce que les trois jeux me disent, Me disent que dans un premier temps, ça ne bouge pas. Alors, après, on a quand même des petites choses qui arrivent, puisqu'il y a de l'inconstance. Donc, c'est de mettre un petit peu de temps. Alors, il va y avoir... Je pense vraiment quand même des histoires de, de mise au point, de discussion. On va faire comme ça. Ouais, mais bon, cet homme-là, il est quand même soutenu par des amis. Je vous dis, hein, ça ne va pas être facile. Hein. C'est comme si quand même, à un moment donné, il allait devoir s'expliquer ou d'une façon ou d'une autre. Mais euh, vous voyez, j'ai quand même bonheur, pensée, amitié. Et regardez argent, plaisir, il y a trop d'argent, il y a trop d'argent en jeu, il est trop, il est trop riche cet homme-là. Alors, ça met du temps, hein, je vous dis, j'ai sorti beaucoup de cartes, mais il y a quand même quelque chose qui va se mettre après, par la suite, qui va arriver. Donc c'est vraiment sous un retard. Et ça a expliqué pourquoi mon 32, il s'est fini par le 9 de carreau, qui montre qu'il y avait vraiment un retard, et le 7 de pique, c'est encore un retard. Il, il, il va, ça va mettre du temps, mais vraiment. Je dirais bien, pas avant 2022 parce que là, après, on a quand même des histoires, ici, de procès et d'écroulement. Donc là, il y a la justice qui rentre en jeu. Donc, euh, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a après On a alors, les méchancetés du passé ça, ça va être mis à jour. Hein. Mais vous voyez, regardez, j'ai découvert tes retards. Voilà, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a trop de, de choses qui sont cachées, qui sont bloquées. Et donc, on va mettre beaucoup, beaucoup de temps avant de savoir vraiment, vraiment euh, ce qui s'est passé, faire la lumière sur, euh, justement, les, les, euh, toutes les études. Hein. Et là, à partir de ce moment-là, alors, à mon avis, on aura effectivement euh, des histoires... Euh, de changement ou d'écroulement là une sorte de procès de justice bon après je crois que les cartes elles sont moins parlantes c'est plutôt par là alors après à mon avis ça, ça va s'arrêter euh, euh, ici le, le VAC, ça va s'arrêter euh, au niveau de l'international ici mais avant ça ça va être avant hein, quelques temps hein. ouais alors donc il y a vraiment un truc qui va arriver là du coup je suppose que c'était les cartes voilà c'était comme ça ouais donc, il va bien y avoir des ennuis, oui, mais pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'omerta et beaucoup de soutien et beaucoup d'argent, quoi. Bon, donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui, qu qui va faire que ça bouge. Il euh, y a des gens qui vont intervenir. Donc, est-ce qu'il va y avoir quand même des personnes qui vont faire en sorte d'arrêter euh, ce, cette injection, justement il y aura peut-être encore autre chose. Hein. À mon avis, il y aura donc encore d'autres choses qui vont arriver. Vous voyez, j'ai retard. Bon, bah, c'est bien, effectivement. Alors, la beauté, la vérité. Hein. Retard pour que, la, la, on va dire, la, la lumière soit faite. Hein. Ça, c'est la vérité, la sincérité, ici. Voilà, on a... Alors, ce qui va arriver, à mon avis, hein, c'est qu'il va y avoir des décès. Euh, bah, ça, c'est les fameux effets secondaires. Et que c'est ça c'est ça, à mon avis, c'est plus ça, en fait, qui va, qui va vraiment faire arrêter euh, le truc. Hein. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais bien vous montrer les cartes parce que, du coup... Hein. Bon, donc, ici, on a bien une vérité qui est bloquée. Hein. Ici, on a bien, en fait, alors, la maladie, les décès, mais c'est aussi le vax, ça, à mon avis. Hein. Les, effets, les, effets, les effets secondaires. Ici, on a bien quelque chose qui va arriver. Euh, et on est bien en relation avec la médecine ici. On va s'apercevoir que de toute façon, ce VAX ne fonctionne pas. Ça, bon, on le savait déjà, mais enfin, il faut, que ça, il faut évidemment que, que ça se. Comment dire euh, Que ce soit su, quoi. Que ça se sache, voilà. Il faut que ça se sache. Et là, effectivement, là, on aura vraiment, euh, ici, à mon avis, un écroulement. Là, avec beaucoup de mars et mars beaucoup de colère et de discussion. Et à partir de ce moment-là, après, les choses vont s'améliorer. Ouais. Donc ça va mettre du temps quand même. Mais pour moi, c'est plus par rapport, en fait, euh, en relation avec... Alors, le fait d'une part que le, le vax n'empêche pas éventuellement les décès ou les contaminations, hein, la maladie quelque part. Alors, sachant que les contaminations... C'est pas vraiment parce qu'il y a la maladie qui revient, mais c'est plutôt parce que malheureusement, les gens qui ont reçu l'injection eh bien, peuvent propager euh, la maladie. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, parce qu'ils produisent la fameuse protéine SPIKE. Et donc, du coup, ça les rend contagieux. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'effet voulu d'un vax. Au lieu de protéger les gens du virus, en fait, ils les rendent contagieux. Évidemment, c'est complètement inversé. Donc, il y a ça, d'une part, voir Israël, ce qui se passe. Et puis, d'autre part, aussi, à mon avis, c'est les effets secondaires ici qui sont fatals. Voilà. Donc, c'est plutôt par rapport à ça, en fait. Mais ce n'est pas vraiment avec cette histoire de révélation. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça, moi, qui va faire bouger les choses. Mais les choses vont quand même bougé sous Arta. Alors, on va essayer de voir au niveau du temps, quoi que maintenant, on n'ose plus rien dire, hein. au niveau du temps. Mais enfin, on va quand même essayer de voir. Moi, je voyais des changements sur novembre et des choses qui s'arrêteraient quand même sur décembre. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout de suite, tout de suite, hein. Et puis euh, certainement encore davantage sur 2022. Alors on va voir quand même euh, si le fait que le virus ne protège, euh, pardon, le, le vaccin ne protège pas et qu'il y ait de plus en plus des effets, si ça, ça peut arrêter les choses, euh, on va dire déjà sur la fin d'année. Ouais, donc loi très pour parler mars et Saturne. Ça c'est les hôpitaux aussi. Hein. Il y aura des discussions par rapport aux hôpitaux aussi. Bon, bah, la situation des hôpitaux est catastrophique, de toute façon. Mais bon, je n'étais pas sur cette question-là. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un arrêt, justement, donc dû à la révélation de ce que je viens de vous dire Oui, réussite et inconstance. Ouais, donc, vous voyez, en fait, c'est euh, en dents de scie quand même. Hein. On, on va y aller petit à petit avec les révélations, les gens qui parlent, voilà. Hein, les, les, les témoignages, c'est euh, encore, c'est là, mais ça vient peu à peu, c'est encore étouffé, il faut chercher l'information, il euh, y a beaucoup de, de, de déni, beaucoup de, ah mais non, ce sont des coïncidences, les médecins ne font pas remonter non plus les effets secondaires constatés, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a inconstance, hein. c'est pas encore euh, sûr. Donc, euh... alors, il y a quand même quelque chose, ouais. Ouais, la, fée, la paix va quand même revenir, donc, est-ce que c'est euh, là déjà sur décembre Alors, il y a une femme qui intervient, mais ce n'est pas, ma, pas ma question. Ouais, je vous dis, il y a des gens qui. Alors, il y a une femme éventuellement qui, qui va en parler, qui va intervenir. Je n'arrive pas à sortir le, la période. Donc, hein. ça, c'est quelqu'un de bien. Trois, je vois trois mois, moi. Trois, parce que trois, ouais, c'est ça, trois, trois mois. Ouais, donc novembre, décembre, janvier. Ouais, donc, c'est vraiment la fin d'année, fin d'année, voire le début de l'année. Hein. Et c'est là qu'il y aurait bien un écroulement. Ici, cette carte-là nous montre bien quand même qu'il y a des gens qui vont se regrouper pour en parler. Hein. Les gens, euh, pensée amitié, c'est vraiment des gens qui sont solidaires entre eux, qui se soutiennent entre eux pour faire arrêter tout ça. ouais il faut encore attendre, malheureusement, parce que, comme je viens de vous le dire juste avant, ce fameux Albert, là, il est extrêmement puissant. Il a des appuis, mais vraiment, on ne peut pas imaginer, nous, c'est des milliards. Moi, je ne sais pas ce qu'un milliard, ça peut représenter. Mais lui, il en a quand même plus, plus que qu'un milliard. Donc, vous vous rendez compte de la puissance que ça donne, quand même, de tous les gens qui peuvent être arrosés avec cet argent. Donc, c'est extrêmement difficile. Je ne parle même pas des jours d'eau. Hein. Donc, euh, la vérité remonte euh, à la surface, mais trop lentement. Mais, il y a quand même un truc qui va s'arrêter, là. Alors, on va voir si c'est quand même davantage vers 2022. Ouais, moi, je dirais que c'est quand même à partir de 2022. Ça, ça va commencer vraiment vers décembre, par là. Et ça va continuer après. Hein, c'est la 1, la destinée, c'est la nouvelle année aussi. Voilà, et c'est là qu'on aura notre fameuse découverte. Regardez, 14, si on considère que 12, c'est le mois de décembre, donc on aurait le mois de février, vous voyez, on, on va quand même vers 2022. Il y a tout un retard qui s'est se, fait, en fait. Je crois que tout le monde, voyant, médium, même astrologue, même moi, évidemment, on voyait quand même l'arrêt de tout ce bazar plus tôt. Mais le problème, c'est que le camp d'en face a tellement d'appui et de puissance que c'est très difficile. Les deux camps ne jouent pas à armes égales. Il y a un camp qui a la puissance euh, financière, et la puissance de la corruption, et l'autre camp qui a pour lui uniquement la vérité. Donc, euh, c'est pas facile, quoi, faire triompher la vérité, hein. Oui, bon, ben, c'est ça, hein. On aura bien des informations sur les espèces de, de, de campagnes euh, euh, au niveau du vaccin par rapport à la santé. Oui, ça va sortir, hein. Mais je vous dis, c'est pas tout de suite, hein. Voilà, et là, on aura bien des histoires de recours en justice. Hein, je revois toujours le 3-3. Donc, et là, on ira analyser, effectivement, tout ce qui s'est passé. Bon. Mais moi, je vois, euh, je vois quand même plus 2022, malheureusement. Mais ça, commence, ça va commencer à bouger vraiment en, en toute la fin d'année. Et là, alors, il y a un homme. Alors, on va voir ce qui, ce qui va se passer avec cet homme-là. Euh, alors, ça peut être un homme du gouvernement. Ou en tout cas, un homme, euh, euh, un homme important. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cet homme-là Rapport avec l'étranger, les odeurs. Bon, après, le jeu est parti sur autre chose, mais en tout cas, on va avoir aussi une importance par rapport à quelqu'un de l'étranger qui va intervenir. Bon, on va laisser ça parce qu'après, là, j'ai quand même sorti beaucoup de cartes, euh, donc ça, c'est annexe à mon avis. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on va vraiment avoir encore une fois davantage de choses, et cette fois, il y aura vraiment la justice qui va intervenir dans les trois mois. Alors, on va dire, voilà. Bon, donc, le Pfizer-Gate, bah, je pense pas. Franchement, dans le court terme, non. Pour moi, il y a trop de, de soutien, etc., d'Omerta, etc., etc. Par contre, euh, les révélations, les gens, les témoignages, les médecins qui vont se regrouper, les gens honnêtes, qui vont se battre, oui, je vois, je crois davantage à cela. Et, et c'est ça qui va faire que les choses vont vraiment davantage bouger. Donc, euh, bah, bon courage à tout le monde. Euh, et puis, euh, à bientôt. Au revoir.